La cache thoracique est la partie du corps humain, ou bien la région anatomique située au niveau du thorax. Elle est commune à de nombreux vertébrés. Ses faces latérales, antérieures et postérieures sont constituées par un squelette osseux, des muscles et des téguments thoraciques. La cache thoracique a une double fonction. Une fonction de protection des organes intrathoraciques qui s'illustre par les poumons et les éléments du médiastin. Et une fonction motrice de la respiration, grâce à l'action des muscles respiratoires et à la mobilité du squelette osseux. Son orifice supérieur, bien l'apex, livre passage à la trachée, l'œsophage, les gros vaisseaux de la tête du cou, ainsi que les nerfs phréniques et pneumogastriques. Son orifice inférieur, bien la base, est solidement fermé par le diaphragme. Le squelette osseux comprend le rachis thoracique, le sternum et les côtes. Le rachis thoracique est situé à l'arrière. Il est composé de 12 vertèbres, elles-mêmes séparées par des disques intervertébraux. Le sternum est un plat, lent, et situé à l'avant et au centre. Il est fait d'un assemblage de trois os qui sont le manubrium à son extrémité supérieure sur lequel vient s'insérer les clavicules, le corps allongé sur lequel on trouve latéralement sept alvéoles où viennent s'insérer les sept premières côtes par l'intermédiaire de leur cartilage. Et euh, il nous reste la partie inférieure qu'on appelle l'appendice la, la, xypholide. On passe aux côtes. Alors les côtes sont en nombre de 24 au total. Ce sont des et courbés, allant de l'arrière à l'avant en passant par la face latérale. Elles partent du rachis et se rattachent au sternum grâce au cartilage costal. À l'exception des deux dernières côtes du bas, qui sont appelées les côtes flottantes, et c'est les jonctions que font les côtes qui permettent de donner la structure en forme de cage. Il faut noter que la ceinture scapulaire prend un appui osseux solide sur la cage thoracique par l'intermédiaire des clavicules qui s'articulent avec le sternum. Mono. On passe aux éléments musculaires, qui sont illustrés par le muscle de la respiration. Le diaphragme représente le muscle le plus important, c'est un muscle plat, mince et très étendu qui sépare le thorax de l'abdomen. Le diaphragme comporte trois orifices principaux qui permettent le passage de l'avorte, de la vincale inférieure et de l'œsophage. Il comporte aussi des orifices plus petits destinés au passage des veines azigos, des nerfs du système nerveux autonome. Alors, comme vous voyez, il est en forme de double coupole. Et en plus de son action sur la mécanique respiratoire, le diaphragme joue un rôle important dans les fonctions de la miction en augmentant la pression intra-abdominale. Il assure un rôle dans le hockey, le rire, le bâillement, le cri et la l'atout en augmentant la pression intrathoracique. À côté de ça, on a les muscles intercostaux. Alors les muscles intercostaux et le diaphragme représentent essentiellement les muscles de la respiration normale. Mais lors de l'effort ou lors de la respiration forcée volontaire, Bien, en cas de gène respiratoire, la respiration fait appel à toute série de muscles accessoires qui n'interviennent pas ou bien qui interviennent peu lors de la respiration normale au repos. On a deux types de muscles accessoires, ceux qui interviennent à l'inspiration, les plus importants sont, sont bien le, le grand dorsal, le petit dentelé postérieur et supérieur, le scalène et le grand pectoral ainsi que le muscle massoïdien alors, ceux qui interviennent à l'expiration sont représentés principalement par le grand et le petit oblique et euh, le petit dentelé inférieur et euh, le muscle transverse. On passe à la vascularisation et à l'innervation de la cage thoracique. La vascularisation des différents éléments de la paroi thoracique se fait principalement par les artères intercostales et les artères mammaires, des rameaux des artères diaphragmatiques et toute collatérale de la horte thoracique. Le retour veineux se fait à travers des veines correspondant à ces artères qui se jettent au niveau de la veine cave supérieure ou bien à la veine azygos Pour l'innervation, l'innervation est essentiellement sous la dépendance des nerfs intercostaux qui sont constitués par des branches antérieures des nerfs acidiens dorsaux et sous celle du diaphragme.